Je viens de tester une dizaine de flûtes Dolce, Pearl. Je cherche dans un premier lieu la, la rondeur du son, après quelles sont les possibilités de la flûte au niveau des harmoniques, après l'homogénéité du son, que ce soit aussi facile dans l'aigu que dans le grave, qu'on n'ait pas les différences de, de, de volume ou d'attaque ou de, de, de difficulté d'émission tout simplement, et après comment la flûte réagit aux attaques, son amplitude de, de nuances. C'est-à-dire si on peut vraiment jouer vraiment pas fort, très fort, quelle quelle est la capacité de la flûte à pouvoir faire un maximum de nuances et de couleurs différentes J'ai tout trié, il y en a une où ça a été très rapide, effectivement, donc c'est ma préférée, euh, voilà. Alors il n'y a pas toujours de mots pour euh, décrire exactement ce qu'on ressent avec un instrument ou avec le son, c'est vraiment un, une sensation et euh, tout de suite j'ai senti que le son répondait tout de suite.